Salut à tous Wesh wesh On est de retour Regardez, je trouve un copain dans la rue Ouais, ça va Ouais, Ludo <rire> Magnifique on s'est couré après un peu parce qu'il devait venir le week-end dernier, mais vu qu'on a suivi la marche, euh, on a fini par se trouver. On a cherché un moyen de le faire venir en interview pendant la marche, mais c'était un peu le bordel, donc. Euh, ah voilà. bah du coup, c'est pendant l'Euro, quoi. C'est ça. <rire> le Merde. mec a raté un match de foot, tellement il voulait je, nous voir. Je rate un match de foot. Hein. Moi-même, j'ai le seum, ouais, mais bon. Putain, je crois que ton, ton, traf, ton taf, ton c'est un peu d'être le contre-pied de quelque chose. Tu peux pas, peux pas cautionner cette espèce de truc qu'est l'Euro aujourd'hui en disant les trucs plus intéressants qui se passent ici, quand même. Il ouais. y a des mecs qui courent après un ballon, non je... C'est quoi le match ce soir C'est quoi le match C'est euh... France-Roumanie, ouais. c'est le premier match, c'est le match inaugural de l'Euro. Ça ferait tellement marrer euh, qu'ils le perdent. Bah, <rire> moi non, non, parce que je suis pour la joie, tu vas mieux non, que je... les gens soient heureux. Il paraît que le préfet euh. de police a presque dit qu'on n'avait pas trop le droit de parler politique pendant l'Euro, ça ouais. permettrait de régler la question. Bah, évidemment, ouais. pour eux ça les arrange, hein. <rire> si on pouvait parler ballon. Hein. Du coup on ne parle pas du reste. C'est bon, Tout le monde connaît Osons Causés, je ne vais pas vous parler de Osons je pense que vous avez tous vu des vidéos. Euh, est -ce qui, comment c'est né Je sais que vous êtes trois. Ouais on est trois, il y a, il y a Xav et Steph avec moi. Et c'est né, euh, bah, tout comme moi, ils m'ont hébergé. Moi j'étais. Enfin, un squatteur euh, en fait. Bah, clairement. Euh, j'étais à Santois à Paname, à vadrouiller à l'arrache. Et euh, Stéphane, Steph, c'est un pote on s'est connu en prépa, on se connaît depuis dix ans. Et il m'a dit viens à la maison parce que euh, Xav euh, son colloque qui était déjà un ami mais euh, son colloque il avait un projet de faire une chaîne YouTube euh, de vulgarisation de sciences sociales et de psycho. Et il m'a dit, viens à la part parce que, avec le projet de Xav, et lui, il avait envie que moi je fasse plutôt de la politique, et euh, que, en gros, euh, je lutte -être contre Alain euh... Soral, tu vois, parce que, et on était, on a, on a des potes Soraliens, on se disait que sur YouTube et sur le YouTube, euh, sur l'espace le, vidéo politique web français, il y avait beaucoup de trucs confusionnistes ou d'extrême droite, et il me disait, si toi tu pouvais faire un Vous truc pouvais démonter ces trucs, argumentairement. Voilà, et, et il m'a dit, viens habiter chez nous. Comme ça, avec ZEV vous allez réfléchir et puis euh, euh, ils m'ont hébergé un an, maintenant on habite ensemble, je paye un loyer, c'est fini et, euh, et le projet est né comme ça, en, en tâtonnant entre Regardez nous. Youtube, vous pouvez sauver des individus de la misère. Ouais mais c'était pas la misère, c'était juste que je me cherchais, j'ai trouvé un projet qui convient. C'est beau mais, cette histoire en fait. Euh, ouais en tout cas ça, ça, ça commence marrant, on va voir où ça nous amène mais on est très content. Ça contents. fait combien de temps là Ça fait, euh, c'est bientôt notre anniversaire. Ça doit être dans quelques jours, ça va faire un an qu'on a sorti notre première vidéo. Après, on a énormément évolué. Nos premières vidéos n'ont rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. C'est quand même un projet d'amateur. Aucun de nous ni n'était journaliste, ni n'était passé devant des caméras, ni n'avait fait de montage. Tu avais un peu de stress au début, tu veux dire Tu étais moins naturel Un peu, mais la vraie différence, c'est que je disais n'importe quoi. Tu par la tête, tu te renseignais pas avant Non, au contraire, c'est que moi je suis un intello. Euh, à la base, j'ai fait plein de philo, plein de sociaux, en mode universitaire, je parlais à des colloques, euh, tu vois, un peu en mode chercheur. Et donc, du coup, moi, si tu me mettais devant une caméra, je parlais pour moi, pour moi ou pour euh, la tu vérité. Tu cherchais pas Dieu, à ce que les gens te comprennent, en tu fait vois. Tu veux dire, que c'était pas... En gros, je sais être didactique, mais devant quelqu'un, en face à face. Avec un regard euh, en face. Devant hein. une caméra, moi, j'appelle ça une bite, tu vois. Devant cette bite, tu sais pas qui il y a derrière. Et, et j'ai dû comprendre... Comment m'adresser Et heureusement qu'ils étaient là, les copains. Humaniser le... la bite, en fait, c'est ça Humaniser la bite et, et, et voir, situer ton discours. Parce que tu t'exprimes devant personne, finalement. Et comme nous, euh, notre pari, parce que moi, je suis pas acteur et on n'a pas de prompteur. Notre pari, c'est que c'est ton pote qui te parle normalement. Et moi, quand je parle normalement, je parle à quelqu'un. Et là, il fallait trouver le quelqu'un. Oui, normale. en fait, tu t'adaptes toujours à quelqu'un, donc tu te bases un peu sur ce que tu sens de lui, ce que tu vois de lui, alors que là, il y a des dizaines là, a... de milliers de gens. Du coup, c'est dur de savoir auquel on parle. Et donc, du coup, on a, moi, le truc que j'avais à conquérir, c'est d'apprendre à situer mon discours. Et c'est ce qu'on a appris à faire ensemble en tâtonnant, et aussi à passer à la cam. Mais passer à la cam, moi, parler, je l'ai fait plein de fois dans ma vie, tu vois. Après, il fallait juste, tu vois, que ça me, fa... ça me gêne moins de m'entendre et de me voir, mais grosso merdo, ça allait. Tu n'utilises pas le même vocabulaire non plus que tu le faisais j'imagine dans des colloques ou des trucs comme ça? Euh, bof parce ça que enfin euh, euh, ma seule expérience de gros colloques machin c'est penser l'émancipation. C'est un colloque euh, qui avait eu un enterre euh, en 2014 je crois, en février. Et euh, comme il y a eu euh, pas mal d'événements qui m'ont touché, euh, j'ai euh, des amis euh, de moi je viens de Strasbourg de la Méno, et il y a un des terroristes du Bataclan qui vient de la filière qui est parti en Syrie depuis mon quartier. Et j'ai des amis avec qui je jouais au foot. Thank <laughs> you. Qui, qui à ce moment-là en 2014 sont morts en Syrie, deux frères et euh, je me suis un peu dit, tu vois j'avais un talk prévu en mode très universitaire et je me suis dit non non là il faut, faut le rendre un peu politique, un peu engageant et donc j'ai vraiment changé ma, le, ma communication et ce que je voulais dire et donc du coup ça a fini par être un freestyle qui ressemblait un peu à mon élocution de Ose causer quoi. Ouais mais un du coup c'est bien parce que c'est du naturel ça veut dire que finalement on essaie de se faire rentrer dans un cadre parce que la société nous demande de rentrer dans un cadre alors que on devrait pas exiger ça de nous, finalement. On s'auto-formate au bout d'un moment. Mais euh, c'est normal, tu sais, il n'y a pas de rôles qui euh, sont complètement ouverts. Mais en même temps, si chacun, individuellement, on accepte euh, de s'ouvrir et d'assumer euh, notre naturel, et ben on peut occuper à notre façon n'importe quel rôle. Donc c'est compliqué. On a à la fois des forces qui nous rabattent pour faire comme tout le monde. Tu vois, là, on fait une interview. Donc même si c'est très détente, si c'est à nuit debout, il y a quand même un cadrage d'interview qui détermine à la fois ton comportement et le mien. Et donc on est contraint par des rôles c'est une force forte mais en même temps si, si. si on accepte notre naturel on peut habiter ce cadre à notre sauce. Ouais, c'est ce que et... je fais en allumant des clubs de temps en temps quand j'ai pas le temps de les fumer. Ouais, bah ça, c'est parce que le CSA <rire> vous a pas encore niqué la nuit de vous. Bah, il nous file pas un centime, il bah, nous ouais. empêche de rien, donc voilà. T'as bien euh, raison. c'est ça, ça le truc, c'est de se dire, finalement, je suis à la télé, donc j'ai pas le droit de fumer des clubs, donc j'ai pas le droit d'avoir une bière parce qu'on nous accuse de ça, etc. Et à un moment donné, de se dire, mais fuck, tu peux le dire. Parce hein. que quelqu'un qui fume une cigarette et qui peut boire une bière peut avoir un propos intéressant, être ben, intègre et, et, et avoir un propos cohérent. Mais on nous a que ce n'était pas le cas, on nous a appris qu'il fallait être un peu lisse, un peu, un peu carré. Donc c'est là où je te, ça, ça m'intéresse aussi ton regard social là-dessus, c'est que on sait aussi auto formaté on s'auto-censure, on se hein fait rentrer tout ça dans la case, dont on essaie de se faire sortir, malheureusement, d'un autre côté. Mais, mais en, en gros, les espaces de liberté par rapport aux cases dépendent beaucoup de, de ce qu'on veut, de quel est notre taf. Mais notre taf, à la fois, de, tu vois, admettons, toi tu es euh, journaliste, moi je suis, euh, je sais pas ce que es mais tu vois, là on s'interview, on va prendre ça comme exemple de taf, et bien ce taf-là nous contraint. C'est-à-dire que quand même, notre expression doit être claire. C'est mieux si on a une bonne élocution. C'est mieux si, au lieu de nous parler, même si c'est important de d'avoir une complicité, pour qu'il y ait une chaleur qui passe à la caméra, c'est mieux qu'on pense à la compréhension de l'auditeur. Que... Oui. tu vois Et donc du coup, il y a un cadrage qui dépend de ton taf, euh, au sens abstrait, de ce que tu fais. Et il y a un autre truc, qui est une case qui dépend de où tu taffes. Quel est ton patron Quelles sont tes conditions de vie à toi Quels sont tes enjeux Comment ça se passe est ce que es, euh, Quel est ton contrat Est-ce que tu es protégé ou pas Et insécurisé ou pas Et là, on est dans un monde où à la fois les contraintes de taf, euh, Quelles que soient les tafs, les normes, les processus, tu vois, on, on met tout en process, on benchmark, on évalue tout, on mesure tout. Parce que je me donc, suis euh, euh, donc à la fois, à la fois le, le, le contenu de ton taf est de plus en plus normé et en même temps, les conditions réelles de travail font que les gens sont plus en insécurité ton patron doute parce que c'est la crise et que la banque lui accorde pas de trésorerie et que s'il reste un peu trop longtemps dans le rouge il va couler donc ton patron doute donc il est stressé donc il te casse les couilles toi même tu doutes tu as un loyer à payer un crédit un truc comme ça mais est-ce que coup, justement ce, ce, cette, ce, cette oppression permanente qui s'agrandit se, se, est-ce que c'est pas ça qui nous pousse finalement à à dire stop et à sortir de la case mais... en disant quitte à le faire autant le faire jusqu'au bout est-ce que finalement ça n'est ne, pas un bon argument pour que les gens aujourd'hui finalement de plus en plus oppressés finissent sur une place, sur des places partout dans le monde en disant stop, j'ai besoin de retrouver mon intégrité, ma dignité Tu as mille fois raison, le problème c'est qui est sensible à, à ce genre d'issue à la contrainte Puisque tu dis la contrainte, on est pris dans des cases, c'est compliqué. Tu dis ça, il n'y a, a rien de plus motivant pour s'exprimer et faire complètement nous-mêmes. Comme Nuit debout, euh, bah, le montre, tu as bien raison. Donc c'est vrai, mais auprès de qui Auprès de ceux qui, ou parce qu'ils ont un trajet particulier par rapport à eux-mêmes, sont en paix, assument et ont envie d'explorer un truc nouveau d'eux-mêmes et osent, ou auprès de ceux qui, socialement, sont rassurés, parce qu'ils prennent moins de risques, parce qu'ils ont des diplômes, parce qu'ils ont un peu d'argent. Et finalement c'est parce... les deux, parce que toi par exemple les gens qui te regardent c'est pas que des gens qui sont euh... quoi Non, non, non, je refuse. Je refuse, je suis désolée. Faut attendre un petit peu. On veut qu'on ait courte alors qu'on s'échauffe à peine. Non, je suis désolée. C'est pas grave, mais on parle de n'importe. Je C'est tunnel, c'est pas grave. Non, non, tu vois c'est ça. ça. Euh... Je suis désolée, je refuse la case. Ok, donc là on déborde, on déborde. Pardon Dakota. Ah. Et, euh, et, et du coup, tu as, as raison que ça nous permet de déborder, machin. Mais il faut regarder auprès de qui. T'as des publics qui prennent, ou pour qui c'est trop risqué. Tu penses que ça les gêne de, de, de leur montrer qu'on peut sortir de cette case, que c'est finalement... Euh... C'est bien de leur montrer. Mais ce que je veux dire, c'est que pas de les juger, euh, tu ne pas peux de les pas, pas exiger. Voilà, Tu ne dois pas juger. C'est normal, c'est des trajets lents. Et, et, et en montrant que ça marche, en montrant qu'en fait, en comptant sur les copains, en comptant sur la vie, sur l'expression, en se disant que ce qu'on fait c'est bien, c'est nous, euh, et ben on trouve du soutien. Nous, nous on, on fait ce pari-là. Il oui, y a combien de personnes qui vous regardent aujourd'hui euh, Ben on a 100 000 fans Facebook. Et tu sais et qui euh... c'est, ces gens ou pas ben... Tu sais si c'est que des, des, des 20, 15, 25 des, ans, on... tu sais On a des, il euh, y a Facebook qui nous fournit des stats sur les démographiques de notre euh, audience. Mais du coup ça ça doit vous sait, intéresser en bah plus. Que, ouais, mais ça fait un moment qu'on les a pas regardés là. Maintenant qu'on a grandi, donc euh, on sait qu'on est plutôt jeune, plutôt 18-35, mais que sur Facebook, ça s'équilibre de plus en plus. Il y a de plus en plus de plus âgés de plus en plus de plus jeunes. Et on sait que sur Facebook, euh, l'audience en genre, elle est à peu près 55 50 hommes-femmes. Cool. sur YouTube, où on a 50 000 abonnés. C'est beaucoup plus masculin. C'est un autre public. Ouais, tu veux dire que les meufs vont plus sur Facebook et les mecs plus sur YouTube. C'est plus ou un peu. C ce et c'est euh, et c'est d'autres manières de consommer en fait le produit. Et c'est d'autres manières de découvrir la vidéo. C'est-à-dire que tu, sur Facebook, tu la découvres par bouche à oreille. Tu vois, c'est directement de la viralité, directement de la diffusion. C'est pas toi qui va chercher. C'est pas toi qui va t'abonner à une chaîne pour avoir des notifs. Voilà. Ça vient de chercher en fait. Ça vient vers toi. Exactement. Et as sûrement. Moi, j'ai pas les stats générales de euh, combien il y a de gens. En France sur Facebook entre hommes et femmes, et combien il y a de euh, gens sur YouTube entre hommes et femmes en France, je ne sais pas globalement, mais j'imagine mm -hmm. que ça doit être un réseau social plus féminin euh, Facebook que YouTube. Ouais, parce qu'on peut parler plus longtemps, peut-être, je ne sais pas. Non, non, je pense que c'est euh, Facebook, c'est devenu une seconde vie. Tu vois, c'est quasiment un outil euh, admis, normal, exigé euh, de la part de plein de gens. Et donc, du coup, euh, tu l'as pour rencontrer tes potes, pour garder contact, mm -hmm. euh, les plus âgés l'ont pour euh, quand même découvrir et rester en contact avec des potes éloignés mais tout le monde finit c'est un, un mélange des caché. gens, c'est pas juste une cible, c'est pas un tiroir où on va trouver que des couteaux c'est un tiroir dans lequel on va trouver Après... un peu un bordel où on va trouver autant des trucs pour se marrer que pour s'informer que des potes, que euh, de l'autopromotion parfois, business, que... il y a beaucoup de choses en fait sur Facebook bah, bah, c'est un réseau social, donc tu trouves enfin, tu, sais, tu veux, ça marche par algorithme et leur algorithme il dépend de ce que t'as déjà vu donc il va te valoriser un contenu qui ressemble au contenu qui t'a déjà fait passer du temps sur Facebook, parce que qu'est-ce que cherche Facebook Est-ce que tu restes le plus longtemps sur Facebook tu vois Donc son but c'est de de donner le contenu qui te oui, plaît ça c'est le premier aspect de l'algorithme et le second c'est euh, bah, ton cercle d'amis donc ça te fait du bouche à oreille et ça te sur sélectionne les amis avec qui tu as interagi récemment je sais pas si as remarqué quand tu as ouais, quelqu'un en ami tout d'un coup tu le survois dans ton fil d'actu pour le faire bien rentrer dans tes habitudes voilà. et pour incorporer donc, dans la recette quoi. mais parce qu'il pense facebook euh, c'est tes préoccupations récentes tu vois, un peu comme euh, un journal où nous qui euh, sommes sensibles à l'actu parce qu'on sait que les gens euh, ont en tête ce qui se produit au jour le jour tu vois. par exemple là les gens ont en tête l'euro donc on et... va pousser tout ce qui est sur l'euro parce qu'on va se dire que c'est l'intérêt du jour et que c'est l'actu et, et, et Facebook fonctionne pareil Il pense que ta relation euh, ton ami récent il est super ton ami puisque bon, tu viens d'ajouter, tu vois oui. et, et donc du coup l'algorithme fonctionne comme ça et donc le contenu euh, la le, de viralité la manière dont chacun voit son fil d'actus remplir et dont les contenus se diffusent dépendent de ces deux variables de qui partage et de quel type de contenu il flèche et toi tu leur parles un peu tu vois un peu qui c'est ces gens tu arrives à trouver alors, le temps parce que c'est un peu bizarre bah, aussi alors. cette nouvelle notoriété peut-être plus pour ouais. toi que pour eux mais T as, t as, tu dois être super sollicité depuis euh... Bah, euh, Je suis sollicité numériquement, oui, c'est vrai. Il y a pas mal de demandes en amis, de, trucs, de messages, c'est fantastique. On essaye de répondre au max, c'est difficile, mais on vous essaye. Vous ne financez pas avec ça en euh, fait. On a commencé à lancer un Tipeee, c'est un crowdfunding régulier où les gens peuvent donner de 1 euro ou plus régulièrement par mois. On a, on a commencé à le lancer, mais on n'en a pas trop parlé, parce qu'il y avait le mouvement social et ça se fait quand même pas de faire une Tipeee, vidéo. Tipeee, c'est sur... un truc de pourboire, en fait ça veut dire qu'en gros vous pouvez donner 1, 2, 3, 4 euros et finalement, euh, en donnant peu, ça peut permettre Mettre avec le volume. Donc on a commencé, mais pour le moment on se paye très peu. Par exemple, euh, les, les pubs euh, YouTube, c'est ridicule. On a fait 1,8 million de vues au total. Ça, c'est 800 euros. Donc du coup, faut pas déconner. Tu vois, as des, des pubs, c'est-à-dire que quand les gens viennent regarder vos vidéos, ils. S'ils n'ont pas AdBlock, d'ailleurs je les encourage <rire> Moi, à télécharger AdBlock. C'est pour Adblock. ça que je vois pas les pubs. <rire> c'est très bien, en faites tous pareil. Nous on s'en fout de cette tune là mais on voyait pas pourquoi ne pas cocher, tu vois. On s'en fout, quoi. D'accord, donc du coup en gros ça vous permet de d'avoir une partie de vos revenus mais as le temps de bosser quand même à côté, t'arrives euh, à faire d'autres choses Là moi je vis en sous-marin, je vis euh, du RSA et de cours particuliers Bienvenue. au black mais, euh, mais c'est en sous-marin total ouais. et euh, il va falloir euh, inventer ce business model On est tous en train de se demander en fait comment on va payer notre loyer et vivre parce que bah, <rire> oh, euh... finalement c'est ça aussi qu'on interroge sur le, la loi travail c'est que le travail c'est pas le travail qui ramène un salaire il y a des gens qui bossent 18 heures par jour, 14 heures par jour comme plein de gens ici et qui touchent pas un euro Oh, et effectivement, euh, c'est ça le travail aussi. C'est un vrai problème. Je pense que vous avez dû recevoir des gens qui parlaient du salaire à vie. Et, Bien et, sûr. et le problème, c'est que travail, salariat, emploi, c'est euh, des choses qui ne se recoupent pas. Oui, c'est-à-dire qu'on appelle ça un hobby ou une activité, mais on n'appelle pas ça du travail. Alors qu'aller au même endroit tous les jours pour faire des choses qui sont utiles au plus grand nombre, ça reste du travail. En un, en un sens, tout, tout à fait. Comme le travail domestique est un travail. Tu vois, le fait de faire sa vaisselle ou de laver, euh, je sais pas, les calbutes. C'est un truc qu'on a envie de faire, quoi. C'est un truc qu'on doit truc... faire. Euh, mais c'est pas ça le travail. Le travail, c'est une activité qui intéresse socialement. Tu vois, le fait que tu lèves tes quels buts intéresse socialement. Bah oui. Euh, je pense que j'y ai intérêt et que certains autres aussi, parce que sinon, euh, on serait tous assez, sinon <rire> assez gênés. Je sais. Ok. Elle a un nez fin. Sachez-le, hein, les auditeurs. Et, euh, et donc, du coup. Euh, le, ça, c'est un énorme enjeu parce qu'on ne maîtrise pas euh, qui rémunère pour, pour un travail. Et, et, et c'est le problème du capitalisme. Euh, le fait que le patron et que les, le marché payant, rémunérant, euh, sélectionne ce qui sera l'activité rémunérée ou pas. Oui, c'est ce qui est intéressant pour eux ou ce qui est pas intéressant pour eux. Et, et le problème, c'est que c'est aussi le marché qui répartit l'argent. Tu vois y a et, et donc ou pas ou qu'il le répartit pas d'ailleurs. Donc il le répartit assez mal. Il y a du transfert avec l'État, c'est euh, l'impôt qui prélève et euh, la redistribution, les allocs, euh, les réductions fiscales qui redistribuent. Donc euh, l'État corrige cette distribution par le marché, mais c'est le marché qui distribue nos revenus. Et c'est c'est un peu ça notre problème un vrai parce problème. que tu vois, on, on pourrait juger que des travaux collectifs euh, qui trouve un public parce qu'il faut quand même un peu un, un coup près c'est quand même pas absurde non, bien sûr. De, de, de sanctionner c'est un certain vote d'adhésion finalement qui fait que euh, ça a du sens socialement donc ça mérite une rétribution, un encouragement, un soutien financier, n'importe quoi. Mais, mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de thunes parce que si tout le monde a gagné 5000 balles à nouvelle bon, On euros, aurait assez de thunes si les entreprises qui font beaucoup de thunes payaient leurs impôts. Voilà donc du coup c'est exactement l'enjeu c'est comment on répartit cette thune Comment est-ce qu'on corrige euh, le caractère inégalitaire de la répartition de marché. Et ça, c'est des enjeux d'impôt et des enjeux de politique économique. de taxation sur les transactions financières, comme on Exactement. voudrait que ça existe aussi. Et du coup, euh, bon, je pense que, je ne sais pas si vous savez, mais l'impôt sur les boîtes, il est dégressif. Plus la boîte est grosse, moins elle paye d'impôts. C'est tellement logique. Euh, ouais. et donc c'est dramatique, dégressif. Ça veut dire que plus tu es riche, moins tu payes. C est, c est Mais complètement tu sais, j'ai vu un docu hier, un truc, Elise euh, Lucet, tu sais, qui fait euh, Cache, Cache Investigation. Et euh, j'ai un pote qui m'a envoyé un lien sur un truc sur justement les entreprises qui font de l'oseille euh, à travers la COP21, Total, euh, etc. à la Farge. Bien sûr. Et, et d'expliquer en fait qu'il y a toujours cette espèce de pression qui est faite des grosses entreprises sur l'Europe en disant ouais. si vous nous prenez trop de taxes, de toute façon, on va se barrer à l'étranger. Et ils ont fait des enquêtes qui disent que bah, pas du tout en fait, parce que euh, c'est partout pareil et que de toute façon ces entreprises ne quitteraient pas l'Europe ou la France ah. si on leur euh, prélevait des taxes. Il y a deux trucs dans ce que tu dis, euh, sur lesquels j'ai envie de parler il y a d'abord l'influence de ces grandes boîtes sur l'Europe, et là c'est intégral c'est-à-dire l'accès des lobbies à la commission européenne qui a l'initiative des lois est, est dramatique c'est-à-dire la, la commission européenne n'a pas les moyens de travailler pour produire ces lois donc c'est des think tanks ou des lobbies industriels qui écrivent la loi qui va devenir une directive que que les, droits, que les parlements nationaux vont devoir retranscrire. donc premier le point et la loi travail entre autres, mais, entre autres mais, mais tout nos réglementations sur n'importe quoi premier point, le deuxième point c'est la délocalisation la délocalisation c'est souvent un fantasme parce que tu vois on exige que les travailleurs soient flexibles, adaptables je sais plus si c'était Macron, il disait à des gens en Lorraine mais alors bougez, il n'y a pas de travail chez vous mais il n'y a qu'à bouger mais en fait les gens ne sont pas très adaptables on, on, on a une famille, on a une culture on a une langue, on mais a des habitudes que non, la priorité, c'est pas de, de trouver de n'importe quel travail à n'importe quel prix. Mais du coup, et que la vie passe bon les argent. entreprises ne sont pas si adaptables que ça. Elles peuvent délocaliser la production, mais leurs cadres, c'est des cadres français qui aiment, qui aiment leur vie ici. Oui, il y a des mecs qui sont définiment. quand même en Chine, qui sont et, quand même mais... L'enjeu comme ils peuvent délocaliser la production, ça, ça nous signale que euh, la mondialisation et le libre-échange, le fait que les biens circulent sans taxation et librement, il faut se demander quels effets ça produit. Parce que ça produit des pressions à la baisse euh, des salaires et des délocalisations et euh, des frustrations chez Un plein de travailleurs. par le bas, en fait, des choses, finalement, euh, et, et des salaires. Mais après, ils vont nous dire que c'est bénéfique pour les coûts. C'est ça l'argumentaire pro libre-échange, c'est que ça fait baisser les prix. Tu vois, globalement, tout le monde gagne. Ça fait baisser les prix, mais la qualité aussi, parce que finalement, en vers le bas, on peut plus de la mais même Mais, mais l'argument à leur sortir là, c'est oui. pas la qualité. L'argument à leur sortir, c'est que ça fait baisser les prix, certes, mais on, pourquoi on a besoin de prix bas? Pourquoi est-ce que l'alimentation, elle est super subventionnée? Pourquoi est-ce que, euh, on a de la camelote C'est parce qu'on est, que parce les gens qu on est pas pauvre. Voilà. Et, et les gens n'ont plus d'argent si on les Parce qu'il y a y une mauvaise euh... répartition. Et donc, en gros, ça, c'est le on pari. Traiter les conséquences au lieu de traiter les causes, en fait. Voilà. Mais c'est parce que la macroéconomie, la réflexion de comment, euh, l'économie, c'est comment on gère, on gère nos activités, mesurées monétairement. Et comment on gère nos activités mesurées monétairement? Il faut le penser tous ensemble, en système. Et ça, ça, ça s'appelle la macroéconomie. Alors, en comment on fait pour faire basculer ce truc-là? en fait, il faut gagner le pouvoir. Parce que pour changer quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un pouvoir du consommateur. Il y a deux en Il fait. y, le... oui. mais... y a un pouvoir du consommateur. On est consommateur mais il y a aussi des gens qui vont dire mais, si mais... on légifère pas derrière, ça n'a pas suffisamment mais de poids. il faut quoi. légiférer. Surtout comme notre problème est à la fois un problème de répartition des revenus, donc d'impôts, et un problème de, euh, de rôle de l'État dans l'économie et donc de relance de capacité budgétaire et monétaire. Pour ces deux raisons, on a besoin de l'État. Et donc on a besoin du pouvoir. Et donc, en fait, pour régler ces trucs, on peut on peut invoquer, appeler à tous les changements individuels. C'est bénéfique, c'est bien, il faut le faire. Mais le vrai enjeu pour régler ces questions-là, c'est de gagner le pouvoir politique. Mais donc, du coup, pour faire, pour pousser le pouvoir politique à prendre des décisions qu'on aimerait prendre, il faut quand même un, une convergence des luttes comme elle est en train d'exister ouais. aujourd'hui, c'est-à-dire un conglomérat d'individus qui, d'un seul coup, deviennent une force en étant ensemble, ouais. alors qu'ils sont inaudibles quand mais, ils sont individuels, mais, mais, pour pouvoir pousser un peu, aller dans des directions... Bah, euh... Clairement, l'issue est collective. Ce n'est que collective. Collectivement et ensemble, qu'on va gagner du pouvoir. Mais là, toi, tu pour influencer les décisions des, euh, des puissants. Mais en fait, euh, même ce mouvement social fantastique, avec une énergie, une force euh, ben, inouïe, enfin, en tout cas, ça fait 10 ans qu'on n'avait jamais vu ça. Et, et, et donc, même ça, tout ce qu'on peut faire, c'est dire non. Tu vois, donc la force de proposition. Il n'y a pas que dire non, parce qu'il y a des gens qui passent toute la journée mais à chercher bosser, des alternatives. Mais, mais, mais, mais les alternatives, en fait, elles existent. Donc c'est très bien qu'on continue à les chercher, à les mettre en œuvre. Mais on ne, tu vois, on peut quémander ce qu'on veut, ils ne nous l'accorderont pas. Et c'est un des enseignements du quinquennat Hollande. C'est qu'on peut pleurnicher. Ils ne, ils ne le feront pas. Ils ont le pouvoir, ils ont la main, ils ne nous considèrent pas. C'est pas en implorant, en essayant d'influencer, en faisant des implore non, nous, non. Oui. Mais je veux dire, tu vois, une pétition, la dynamique d'une pétition, c'est très puissant pour les acteurs qui la portent. Mais en fait, on quémande. Tu leur dis, voilà mes signatures, écoutez-moi. Oui, mais, mais par si exemple, Jean-François Juller de Greenpeace qui est venu il y a deux jours, et qui va dire, euh, moi, si j'arrive dans une négociation euh, européenne avec une signature, euh, une pétition de 15 millions de personnes, je suis pas écouté pareil que si j'arrive avec... Euh, non, mais C'est sûr, mais lui, son business est, est, est de montrer euh, la force citoyenne auprès des décideurs. Moi, je dis que ça, c'est super. Mais il y a un truc beaucoup plus fort qui est de devenir décideur. Et moi je pense que si on pensait toutes les alternatives en termes de conquête du pouvoir et qu'on euh, priorisait le fait d'être ensemble pour, avoir, pour les niquer... Mais on ne peut pas vraiment, parce qu'il faut peut... avoir un candidat, parce qu'il faut rentrer dans ouais. les règles, parce qu'il faut avoir des parrainages, bah oui. parce que bah oui. de toute façon les campagnes Pourquoi sont orientées... Ben ben on peut que... On peut arriver Parce que je à Je trouve que c'est et... faire, euh, faire le même système, utiliser le même système que celui qu'on combat. C'est-à-dire... Euh... Mais tu veux quoi Si tu veux changer les choses, il faut des leviers. Euh, comme on a dit qu'une des choses néfastes, c'était la répartition des revenus. Moi, je ne connais pas mille euh, moyens. On peut tout brûler, tout casser comme les guerres qui divisent le patrimoine dis... par deux. C'est une des possibilités. On peut tout casser et là, ça répartit autrement les revenus. Mais l'autre moyen, c'est de changer l'instrument fiscal. Et pour ça... Il faut des leviers légaux. Alors, on peut faire des pétitions pour demander une réforme fiscale. Mais qu'est-ce qui, qu qui se produit Est-ce qu'une réforme fiscale, aujourd'hui, est vraiment possible au sein d'un ah, gouvernement Est-ce que François Hollande peut tout mais seul... Non, pas lui Pas lui Mais si c'est nous, oui Tu vois, euh, pas nous, moi, mais nous autres. Il faut qu'on réfléchisse à comment nous autres... Conquérir le moyen de réguler. Est-ce qu'on sait notre vraiment tout, nos... tout ce qui se passe derrière C'est-à-dire à quel point ils sont tenus par les couilles ils sont À quel tenus point par quoi Je qu ne sais pas. Mais, qu mais j'imagine qu'ils qu sont tenus par des taux d'intérêt de la dette française, qui sont dette, tenus qu par des intérêts commerciaux des avec la Chine. Ben moi, je vais te par... faire un scénario. Je te je dis, vois, il doit y avoir euh, des choses. Je vais te faire un scénario. Je suis pas en train de le défendre. Je sais, je sais. Je vais faire un scénario crédible. Regarde. C'est quoi, de quoi on a besoin l'État à court terme On a besoin d'autonomie budgétaire pour relancer. De quoi on a besoin les citoyens de réécrire la constitution à notre sauce. Donc de faire une constitution une constituante par nous et pour nous. Donc pour ça, il faut que l'État garde sa garde une marge de manœuvre. Il faut que l'État assure ce processus. Pour ça, il a besoin d'argent. Donc l'argent où tu le cherches Où tu quémandes auprès de la dette publique sur les marchés Où tu vas voir la BCE Moi je suggère une autre stratégie. C'est on a des banques systémiques en France qui ne peuvent pas ne pas se refinancer auprès de la BCE. Si la BCE coupe le guichet de BNP Paribas, de Sogénal, de Banque Populaire, euh, comme il y a des crédits interbancaires avec le monde entier, tout, beaucoup de trucs s'effondrent. Donc nous, par décret, en France, le président, s'il est élu, il peut nationaliser les banques par décret. Et donc, si on arrive le premier jour de... où un président est élu, le premier jour, ce qu'il dit, c'est « Bonjour, vous nous prêtez de l'argent en illimité, en vous finançant à la BCE pour l'État, ou on vous nationalise ?» Et on ferme les capitaux le premier jour. Si on ça, c'est à creuser, faudra en parler à un économiste pour bah voir ce qu'il en pense. Non, non, tu vois, demande, c'est des stratégies très crédibles. Tu vois, il faut arriver fort. Mais pour arriver fort, il faut avoir du love -wedge, des capacités d'influencer. Donc toi, tu penses à un candidat pour 2017, en fait. Mais non, parce que, enfin, 2017, c'est trop, enfin, tu vois, euh, peut-être, mais la stratégie, je m'en fous de 2017, à la rigueur. Mais la stratégie doit passer par le pouvoir. Sinon, on est, con, on est contraint de galérer. On est contraint de vivoter à l'arrache, d'avoir de, des travaux non rémunérés, d'avoir des services publics qui ferment, de plus pouvoir nous déplacer. Enfin, tu as toutes ces grandes forces économiques qui contraignent la vie des gens et qui génèrent du malheur et des décès, toutes ces grandes forces, on doit les subir tant qu'on n'a pas le pouvoir. Donc du coup, si on ne se dit pas, nous tous, que le pouvoir n'est pas une chose qui pique, mais une nécessité pour nous sortir de la merde, et eh ben on va galérer. Et donc moi ce que je soutiens, c'est plutôt une stratégie de conquête du pouvoir pour refaire les règles de ce pouvoir de merde, cette 5 cinquième république de merde, refaire une 5e, une constituante tranquillou, mais pour ça, faut pouvoir la faire. Et donc tu t'as que deux moyens de faire une constituante. Ou c'est le président de la république qui la convoque, ou c'est le congrès. Le congrès, c'est Assemblée nationale plus Sénat. Courage Moi je dis, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la présidentielle. Après, on peut faire des pétitions pour une constitution, mais personne ne va la faire. Ou ils vont la faire à leur sauce, ils vont te niquer. Donc, à mon avis, il faut qu'on réfléchisse comme ça si on veut se sortir de l'ornière. Intéressant. À creuser. Euh, à creuser. Euh, avec plaisir. Mais du coup, il euh, y a un invité, je crois, qui attend derrière. Donc, tout à l'heure, on nous a demandé si on pouvait euh, passer à autre chose. Est-ce que tu accepterais de revenir et qu'on bah. se fasse de temps en temps des petits épisodes de... Euh, avec plaisir. Moi, si j'ai du temps, si je suis dispo et qu'on m'invite avec grand plaisir. bah écoute... Hein ben, avais, euh, plaisir. T avais, t avais, euh, je voulais aussi avoir ton, ton petit sentiment sur euh, Nuit Debout ah, C'est fantastique, on l'a fait T'entends était... un peu partout que ça, ça s'épuise, etc T'en tu, tu, penses quoi toi mais de, mais... Moi nous, vois... ça nous agace un peu Parce que déjà on résume Nuit Debout à la place de la République Alors que c'est partout en France, c'est partout dans le monde mm -hmm. Et que c'est pas parce que pendant trois jours c'est un peu plus calme Que les choses bougent, mais ou s'effondrent, ou, ou s'éteignent Nuit Debout c'est beaucoup de choses Ça a d'abord été un espoir euh, tu vois, c'est d'abord un truc qui était nouveau, qui a donné du kiff aux gens, un espoir. Ensuite, c'est devenu plein de gens qui font des choses. Et, et ça, on nous l'enlèvera jamais, jamais, jamais, jamais. Donc, tu vois, il peut y avoir des, des vagues d'affluence. On peut même arrêter, tu vois, et partir fin, partir en vacances ou se faire niquer par l'été. Admettons ah, que ça arrive. Qu'est-ce qui, qu qui nous restera toujours nos numéros de téléphone, là tout le monde vous, vous connaissez. Le matos technique, si demain faut refaire télé debout, vous avez le matos. Vous savez comment monter une bâche. Si euh, dans six mois faut réoccuper, comme ça on réoccupe. Et donc on aura gagné des connexions, euh, du matos et un mode d'action nouveau, l'occupation de place dans plein de villes de France. Et même pas des villes et des villages. Et en plus, on aura Mais gagné... Et Europe et du monde, c'est aussi que les gens et oublient de plus, nous raconter. on a... Gagner tout ce qui s'est diffusé, toute cette phase, cette séquence euh, d'ouverture citoyenne, des possibles, tout ça, tout ça. Euh, on va jamais nous enlever l'éducation populaire faite à Nuit Debout et ici. Donc euh, ça va continuer. Pour longtemps. Bon, ça va. En tout cas, on, on te laisse revenir nous voir euh, quand tu peux. Merci beaucoup. Je sais que tu as plein de trucs à faire, bah ouais. mais t es, t es, on est voisins, non Tu es, es pas ouais, très on loin. Voisins. Moi, j'ai vite temps avec les copains. Moi, on je est suis à faire la, la, la chaise, sais, écoute, On va a... emmerder de temps en temps. Mais euh, reviens nous voir quand tu veux. Avec Et puis plaisir. du coup, on diffusera aussi, euh, allez voir sur la page de Zon Causé. Il y a un super truc qu'ils ont fait il y a deux jours sur justement les intempéries. Ça va vous apprend pas mal de choses. Merci. On sait pas où s'arrête ton savoir, mais c'est super intéressant. On sait que tu t'élargis, tu creuses. Et continuons à nous... Éduquer les uns les autres, en fait, c'est cool. ça aussi, non? Ouais, ils nous rendre puissants. Il ouais. faut qu'on se défende contre cette merde. Bah merci fournir. à vous tous. Davies, au revoir. À plus, salut.